Salut les riders, c'est Olair j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un grand jour, je reçois mon nouveau BMX Race, il est juste derrière moi, je vais vous faire le petit bike check, du coup c'est vous qui l'avez choisi dans une dernière vidéo, et juste après j'ai reçu également la nouvelle DJI Osmo Action, la concurrente directe de la GoPro 7, et je vais aller la tester sur le terrain tout à l'heure. Vous avez demandé de choisir la couleur déjà du cadre, il y avait le choix entre le rouge, le gris ou le bleu, et vous avez été très nombreux à me faire plaisir et à choisir le cadre rouge. Au niveau des composants, Team Pédale plate, vous avez choisi les pédales plates pour me faire plaisir. J'aurais pas le malheur de tester les pédales automatiques et de me casser la gueule. Donc, pédale plate et vous avez choisi les pédales rouges. Au niveau du pédalier, on est sur du Forward. C'est la marque de French Distribution. Ceux qui distribuent justement ces vélos là. La fameuse fourche carbone qui a été tant attendue. C'est pour ça que cette vidéo a pris du temps parce qu'elle était plus en stock. Donc, du coup, j'ai dû attendre deux mois pour qu'elle soit de nouveau en stock et que je puisse finir finalement de monter ce vélo. Donc, fourche carbone. La potence, vous avez choisi la noire et c'est une très bonne idée puisque ça va très bien avec le vélo. Comme comme ça on a un vélo sobre et un cadre de couleur. donc ça c'est le top le guidon oversize et surtout le truc qui me fait plaisir c'est le frein à disque. on va pouvoir faire des manioles de l'espace contrôler les manioles donc ça ça va être vraiment top plateau de 44 voilà intermédiaire on va pouvoir bien pédaler surtout que chez moi c'est des pistes qui sont assez plates donc pas besoin de mettre forcément un gros plateau ça va suffire donc 44 et le seul truc que j'ai pas c'est les roues carbone et ben bah, finalement je les ai pas prises parce que ça coûtait un petit peu cher et puis surtout euh, je me suis dit je suis pas un top top pilote donc je me suis dit on va déjà rouler avec ça on va tester. Et si les vidéos BMI vous plaisent, si mon niveau augmente encore un peu, on va peaufiner ce vélo là. Justement comme ça, ça va nous laisser un petit peu de marche pour monter en gamme. Olé. Ça y on est arrivé à la piste de Vorep. C'est juste à côté de Grenoble. Regardez, elle est juste là. Ça va être bien cool. Normalement, il y a un petit jeune qui est là avec un vélo gris. Vous verrez justement la différence entre le rouge et le gris. Allez, let's go Thomas Letellier qui vient nous rejoindre, il fait partie justement de la team Next Generation, c'est-à-dire qu'il sponsorise un maximum de jeunes pour les amener au championnat de France, championnat du monde et tout ça. Et il a le même vélo que moi, sauf qu'il est gris. Qu'est-ce que vous en pensez Marquez dans les commentaires, du coup, est-ce que vous préférez maintenant... Le rouge ou le gris, par contre toi, t'as de la chance, t'as les roues carbone. Moi j'avais voté pour les roues carbone. T'avais voté pour les roues carbone, ah t'étais sympa. Mais moi mon porte-monnaie, il a pas voté pour, donc du coup je les ai pas eu. On va se lancer des petits défis ensemble. Il connaît bien la piste, moi pas du tout, c'est la première fois que je roule dessus, donc euh, on va... Voilà, ça va être aussi un petit peu mon coach. Il va me guider, lui préparer le championnat du monde. Donc euh, il a peut-être quelques techniques pour euh, que je puisse progresser en BMX. C'est ce qu'on peut faire au début. Des euh, petits défis des manuels. Petit défi manuel. Ok, ça me plaît, maintenant que j'ai le frein à disque, on va pouvoir tester ce petit truc. La dernière ligne, c'est celle-là. Elle est pas très longue, par contre, elle est assez pentu là il y a une bonne montée à reprendre là haut là sur la dernière donc euh, vas-y bah, attends, tu montres ouais, ouais, ouais. <rire> ok bah one shot je vais essayer de faire pareil ah. Bien joué le one shot on passe du plat à la descente et après un énorme y a une coup. bonne montée ouais, enfin, ouais. c'est c'est chaud. Et moi, c'est vraiment le premier jour où je roule avec un frein à disque, donc du coup, euh, c'est un peu chelou. Je me un deuxième essai. Voilà. Yes. Est-ce qu'on n'essayera pas le retour maintenant Une bonne descente là. Alors, on essaye la même à l'envers, sauf que ça va être certainement plus dur. Il y a des grosses descentes, il faut falloir bien gérer le frein. Allez, c'est parti. Thomas, il commence et moi, j'essaye. Ça va le faire je suis sûr C'est en fait. brutal C'était pas loin hein Mais cette descente elle fait peur hein ouais. T'as peur de faire Woop là Ah ouais, moi m'en suis mis des trois bonnes <rire> Bon j'essaye encore une fois je suis sûr que je peux y arriver Et là, ça ah vrai, même les camions ils sont avec moi Fera 10 power on voit l'intérêt ici Allez Thomas il va réussir on va l'encourager Allez là Là Yeah ah. Je pas. Tu veux le refaire Ouais, j'ai vu que c'est une dernière Moi, faut que tu arrives Ça va. Non, ils vont me sponsoriser après Bon, les manuels, c'est bon, on est bien chaud. Il fait 30 degrés, il est 8h30 du mat. Je pense que c'est peut-être pour ça les manuels, on n'est pas trop lucide. Un peu de mal le matin. On se fait des sauts Allez. Saut première ligne, il y a une trip et une grosse double. Ça le fait. Allez, les sauts, parti. La nouvelle DJI Osmo Action, la concurrente principale, clairement, de la GoPro Hero 7. Écran avant, un écran derrière. waterproof 13 mètres. Si on l'allume, en fait, c'est super simple. On appuie sur le dessus. Hop. Si j'appuie normalement deux fois en même temps, il n'y a plus l'écran arrière, mais il y a l'écran. Avant, deux fois encore, hop, on change, on arrive sur l'écran arrière voilà. Ça, c'est une bonne révolution pour filmer en selfie, c'est vraiment sympa. Ultra HD, ultra stabilisé, donc ça devrait envoyer. On va être sur une très bonne caméra pour se pour filmer aujourd'hui. Du coup, je vais en profiter pour tester la caméra en mode slow-mo. Normalement, il y a un slow-mo qui est énorme. Là, on est en 4K par 50 Je vais le mettre en 60. Yes, 60. Voilà, comme ça, je vais essayer de filmer Thomas avec. et Je vous mets les images juste après de ce que ça donne. Je vais faire celle-là, tiens. Ça se déclenche super rapidement, c'est top. Ça. Yes. Wouh, c'est dans la boîte. Yes. Allez, à moi, faut que je saute. Je vais essayer de sauter avec la caméra, voir ce que ça donne. comme ça vous verrez vraiment ce que je vois. Là, je vois un caméraman. Là, je vois mes mains à peu près. Ouais. Allez, on essaie comme ça. Allez, à moi de sauter. Alors elle est parti sur une grille en pédale auto en plus On va voir si j'arrive à égaliser la, la nouvelle génération C'est quel âge C'est bon Team pédale plate, team pédale C'est maintenant que ça joue C'était ma punition pour le manuel, ça Il m'a mis deux mètres On s'en fait une Allez Allez j'en fais jamais des grilles c'est bien C'est possible. En ma revanche Premier qui a deux points Tu <rires> si me pédales auto <rires> Voilà l'intérêt Ça part plus vite Bon bah 2-0 Derrière il y a une section pro C'est à dire des grosses bosses pour les pros On se Allez c'est parti Des bons petits sauts là Allez c'est parti Alors venez voir je vous montre Bouge pas Je te montre à quoi ça ressemble la section pro On est presque sur un champ de bosses en fait là Tu nous le fais une fois Allez, Les sensations, j'adore sauter Je me régale maintenant Tu mets une bonne relance et c'est bon Je me régale maintenant Je me régale maintenant Ah c'est un poney, j'espère que j'ai rien cassé Je sais pas si c'est passé là, ça fait un bruit énorme ah, J'ai plus de poignée, ça tapé un peu Allez mon guidon qui a reculé, on va remettre le guidon Hop ah. Tiens bah on va faire un chouchou tiens Je vais essayer de le suivre comme ça je verrai un peu le speed Et je vais remettre la caméra comme ça on aura un autre point de vue chouchou. Yes Franchement c'est pas évident de garder la vitesse Enfin faut pas arriver trop vite en fait Ouais c'est ça Mais suffisamment Sinon on fait des poneys comme j'ai fait Est-ce que t'arrives à faire des petits tricks Genre un petit whip Bon ça n'a ouais. rien à voir avec la race mais peut peu stylé Bien sûr Un truc que j'ai envie d'essayer peut tu peux faire section pro Et moi je fais la petite à côté, j'essaye mais... J'attrisse pas du tout hein. Session whip, c'est parti Ah Merde Allez c'est pas vraiment un whip, ça, je crois. Je <musique> ne pas faire mieux. J'avoue, c'est dégueulasse. Pas grave, je pense que Thomas a gagné sur la session whip. On va se faire un petit tour de piste. Euh, je vais essayer de le suivre. Et puis, il reste encore la ligne où il est là. Euh, double, double, double. Un truc pas mal. Let's ride A vous de me dire maintenant dans les commentaires si vous préférez le Inspire rouge ou le gris Vous avez les deux modèles, lequel tu choisirais Bien sûr un grand merci à DJI qui m'a envoyé cette super caméra Et Thomas on va aller suivre maintenant sur Instagram Allez le suivre à lundi prochain 18h Pense à t'abonner à ma chaîne Ciao les gars je me demande maintenant ce que je vais pouvoir faire de, de ce BMX là. Est-ce que quelqu'un en veut Est-ce que quelqu'un est intéressé par ce BMX Peut-être que je vais le donner. Peut-être que je le ferai en jeu concours. Est-ce que ça vous intéresse Qu'on fasse un petit jeu concours par exemple pour les 600 000 abonnés par exemple sur YouTube. Un petit BMX à gagner, ça pourrait être cool non Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur courriamcountonmoir.fr. À la semaine prochaine. Ciao